Aujourd'hui, je pense que ma génération est très très enclin à avoir un travail qui lui donne sens. Je pense que le domaine d'activité de SAFT et derrière l'aura Total Energy Ils sont vraiment témoins d'un de, verdissement des énergies, d'une décarbonisation des énergies qu'on utilise. C'est une activité de cœur qu'on a, qu a chez SAFT pour différents marchés et pour des applications qui participent très directement à la transition énergétique. Les gros projets qui sont intéressants pour moi, c'est tout ce qui est développement d'éléments. Et qu'on arrive à l'avoir en production et que ça arrive enfin chez le client, c'est l'aboutissement vraiment de, de tout un travail de longue durée et ça rend fier. On se dit voilà, on a réussi quelque chose. Ouais, c'est ce qui donne envie de, de venir là tous les jours. We have many teams here at SAF working on different projects, but because we have a common goal, we work as a united front. We don't just do a job, but we do it well. And reminded how important our work is, so that's energizing. Every day, could could uh, present something new and something challenging, which makes it fun and exciting, for sure. You're surrounded by people who are passionate about what they do, which makes it conducive towards working on a common goal. Ce qui m'a donné envie de rejoindre SAFT, c'est les responsabilités que l'on peut avoir, l'innovation de la société et le travail en collaboration. Pour moi, We Energize the World euh, indique que SAFT est dans le monde entier et qu'elle a des solutions pour toutes les applications. Il faut oser. C'est effectivement un domaine où il y a beaucoup d'hommes, mais euh, plus en plus de femmes, c'est bien. Et on est de plus en plus reconnus et écoutés. La technique n'est pas réservée qu'aux hommes capitalisation du savoir et là aussi à tout niveau. c'est un domaine qui est, qui est très riche qui est très complexe dont on n'a quelque part jamais fait le tour puisqu'il se réinvente au quotidien ça nous impose de faire un peu gage d'humilité pour pouvoir savoir écouter, savoir apprendre pour intégrer et ensuite apporter notre patte, apporter nos connaissances pour pouvoir construire tout ça et je pense que c'est un très très grand facteur d'attractivité I get to know that what I work on makes an impact and makes a real-world difference. And because of that, it's, it's galvanizing and energizing. And when you get to recognize that notion, it's easy to buy into the purpose.